Bonjour à tous et aujourd'hui on va répondre à quelque chose de spécial. Ces trois dernières semaines Thierry était au centre et beaucoup de personnes sont passées et nous ont posé un grand nombre de questions. Et en fait on va revenir sur la question que vous nous avez le plus posée ces trois dernières semaines à Thierry et à moi suite à la conférence et donc au coaching individuel. Alors Thierry, quelle était cette question qui était le plus posée oui. Alors la plus grosse question qui revenait c'était bah, comment éviter le grignotage En ce moment il fait chaud, etc. On sort plus, il y a des apéros. On n'a pas forcément envie de cuisiner avec cette chaleur, etc. Donc, c'était vraiment comment éviter ce grignotage qui est assez constant euh, à l'été où on va un peu grignoter de tout. Quoi. Ok, super. Euh, Hugo, puisque tu es en train de regarder, euh, merci d'être là. Est-ce que tu peux nous dire si le son est bon Sinon, on va passer peut-être en son un petit peu plus euh, à l'aise. Ça nous permettra d'avoir quelque chose de correct. Bon, je vois que tu nous mets un petit pouce. Euh, donc, bah, c'est pas grave, hein. de toute façon, c'est le principe du live. On est toujours un petit peu. Euh... Comme ça, alors, je vais mettre le son, hop, je vais brancher, hop là, et on va avoir normalement un son beaucoup mieux. Désolé pour les aléas du direct, on n'a pas prévu ça, voilà. Euh, donc, on a réfléchi à cette question, comment éviter les repas de grignotage, et on va vous donner une solution en quatre étapes. Alors, étape numéro 1, qu'est-ce qu'on fait alors la première étape, c'est souvent parce que les gens ne savent pas trop quoi cuisiner, ils n'ont pas trop d'idées. Ouais, souvent. Ouais, donc euh, la première étape, ça va être d'aller sur le site Manger Bouger. Ça va vous donner beaucoup d'idées sur les repas. Et en gros, ils vous proposent des menus, que ce soit pour le midi et pour le soir, avec entrée, plat, dessert, c'est vous qui choisissez. Et euh, ça vous donnera un bon ordre d'idées de repas assez équilibrés. Après, il euh, faut quand même mettre un petit bémol sur le fait que ce n'est pas forcément des fruits, de, des fruits et légumes de saison. Ok. Donc... Euh, après ça donne quand même des idées, il suffit de réactualiser la page, Il propose d'autres menus, donc euh, c'est une très très bonne source d'inspiration. Voilà, donc si vous n'avez pas d'idées, vous allez sur mangerbouger.fr, en haut à gauche dans le menu, il y a un onglet qui s'appelle la fabrique à menu, et comme ça vous aurez plein de super idées. Ok, numéro 2, une fois que je suis allé sur la fabrique à menu, je fais quoi Alors, euh, bah, une fois qu'on a choisi euh, nos menus, euh, que vous avez prévu ce que vous allez manger, parce qu'il faut prévoir à l'avance, avant de faire vos courses, comme ça vous préparez une liste et quand vous allez aux courses, ça vous évite d'acheter autre chose. Donc vous préparez votre liste d'avance avec les menus que vous avez préparé et comme ça, ça passe tout seul. Ok, donc j'ai mes menus, je fais une liste et quand est-ce que je fais les courses euh, C'est préférable de les faire après manger, ça évite euh, d'avoir déjà faim en faisant les courses, donc d'acheter euh, de manière compulsive. Et vous serez moins tenté d'acheter en grosse quantité. Quoi. Ok. L'autre solution, ce serait quoi Alors, si si j'ai pas envie d'acheter de, des bêtises et si je peux pas y aller après manger, qu'est-ce que je fais On peut utiliser le drive. Donc, vous préparez votre course en amont sur Internet et vous avez juste à passer récupérer toutes vos courses. Donc voilà. Vous ah, donc, ça, c'est prouvé. Et que si vous faites un drive, hein, c'est pas comme quand vous, vous baladez dans les rayons. Euh, sur le drive, vous avez votre liste. Vous allez chercher les ingrédients et hop, comme ça, c'est vite fait. Ok. Troisième étape, euh, ça, c'était donc euh, faire les courses euh, après euh, le repas ou au drive. Quatrième étape et la plus importante, qu'est-ce qu'on fait euh, une fois qu'on a euh, choisi les ingrédients sur la fabrique à menu, qu'on a fait les courses correctement bah, Il va falloir euh, cuisiner forcément. Okay. Donc, le but, ça va être de cuisiner en avance. Ça évite d'avoir toujours à cuisiner parce que justement on n'a pas le temps en été, on a envie de juste de manger comme ça, de grignoter justement. Voilà, où il fait chaud ou... On... Donc ce qu'on va faire c'est qu'on prend un moment, par exemple le week-end, où on va préparer tous nos plats à l'avance, qu'on mettra bah, au frigo ou euh, au congélateur comme on veut. Et d'une part il y aura les bonnes quantités, d'autre part ce sera les bons aliments un peu équilibrés normalement. Et euh, bah, ça vous évitera d'avoir euh, à préparer quelque chose, donc vous aurez juste à récupérer le plat que vous avez en avance et à le ressortir, à réchauffer. Vous pourrez soit l'emporter, soit le manger à la maison, donc c'est vous qui décidez. Voilà, donc il y a plein d'avantages à cuisiner le week-end. Vous allez donc tout cuisiner en une fois, donc il y a plein de choses en même temps qui vont cuisiner. Vous passez moins de temps, puisqu'il y a plusieurs choses qui cuisent en même temps, peut-être au four, peut-être euh, casserole et poêle en même temps. Vous allez faire qu'un seul jour de cuisine, donc un seul jour de ménage. Forcément, c'est déjà un gain de temps énorme. Euh, donc tout cuisiner en même temps, un gain de temps pour le ménage, vous allez avoir tous vos plats à l'avance, et donc, à chaque fois que vous aurez faim, vous allez éviter de grignoter, vous allez sortir le plat qu'il faut. Donc, les quatre étapes, et maintenant, plus jamais, vous n'allez grignoter cet été aux apéros, aux matchs de foot, et tout le reste de l'année à partir de septembre, puisque vous allez aller chercher vos recettes sur la fabrique à menu, vous allez faire, suite à la fabrique à menu, mangerbouger.fr votre liste d'ingrédients, faire les courses vous-même, après le repas, ou alors, faire un drive, et ensuite vous attendez le week-end pour tout cuisiner d'avance, tout préparer, et en fonction de votre planification de la semaine, vous savez que le lundi midi vous allez manger ça, le mardi soir vous allez manger ça, que c'est au frais ou que c'est au congèle, de toute manière tout est cuisiné d'avance, si vous n'avez pas envie d'un plat, vous avez plutôt envie d'un autre, et bien ça va sortir directement un plat euh, diététique et vous n'aurez plus de problème de grignotage. Donc ça c'était notre super astuce pour cet été, que vous pourrez aussi appliquer tout le reste de l'année, pendant cette période où Thierry était avec nous. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. On vous remettra le lien de la Fabrique à menu si vous avez du mal à trouver. Et sinon, on vous dit à bientôt. Passez un bel été si vous êtes déjà en vacances. Passez de très bonnes vacances si ça arrive. Et nous, on est là jusqu'à la fin du mois de juillet, début août. Donc, on vous dit à très bientôt en séance. Thierry, à bientôt. À bientôt. Bye.